Bon, une nouvelle vidéo avec, Miguel, euh, avec euh, Cyril, super connard. Bon, on va jouer à la PSP, donc on allume, regardez Sacha. Donc, recommencez à... Mais voilà, là, lui joue à... PGA, GTA... Non, GTA et moi, je joue à quoi Liberty. So ouais. fighting, bravo, tui. Voilà. Excusez-moi si... 1, 2, 3, prêt, partez Si je parle pas beaucoup, je suis la ta grand -mère. Oh merde, merde. j'ai les filles Oh putain Putain ça merde oh, Regardez les mecs, j'ai. Oh, moi ça oh J'ai les police Oh, Regarde, oh, je suis mort. Je suis mort. Vous avez vu, moi, ça à hein euh, Voilà, on continue les mecs. Attention, madame. Je suis une hop là, ma Allez Oh, putain je suis mort ta grand mère. non, allez, non, non, non, non, non, non, non, non, Salut salut allez. Excusez-moi, oh je suis à l'avis. Attention. What the fuck? Regardez. Attendez. Regardez. On va mettre... 3. <rire> voilà. <rire> Attends, regardez moi ça. Tu vais au... au ammunition. Voilà mais non mais voilà je suis à je suis à un truc de sa mère et je vais ici et c'est parti parti Bravo. Petite, euh... Bravo. Bon, on va mettre on va faire un autre jeu euh... C'est l'émission, mission. Euh, annuler mission. la mission. Ah, j'ai ni la mission Ah J'ai la mission Point de contrôle Point de contrôle Non moi j'ai plus envie de jouer Allez annuler Annuler Hop euh, Je vous... Je cherche oh. Vous voyez pas. Oh, wow. Voilà. Moto. Vite, moto. Moto. Regarde, moto. Comment on fait pour moto. quitter Comment on fait pour quitter Retour. Retour. Retour. Regarde, oh. ça Attends, tiens. Tiens. Je peux avoir le truc. Comment oui. ça, tiens oui. oui on descend à deux trois frais, partez par contre si acheté une j'ai fait... oh, la haine de carré ouais mais là Quoi, chantant avec ta grand-mère? Mais Mickaël, viens. T'inquiète, on va bientôt finir la vidéo. Ouais, allez. Bon, bah voilà, je vous dis à la prochaine. C'était oh. Mathieu 19 et su Cyril. Euh, super, connard. super connard. Et ouais. je vous dis likez, commentez, partagez tout de suite. Et voilà. N'oublie pas, regardez-vous chaîne. Et ensuite. Et aussi, voilà. ton, qu'est-ce que tu fais Ah j'ai volé une voiture. Qu qu'est-ce qu qu que tu fais Mais qu'est-ce que tu fous Les gars, il n'y a pas la police, j'ai pris une voiture. Ouais. Il cherche la police et tue-le. Tue, tue, tue. Oh il y a un scooter. On va prendre le scooter Ouais, allez. Ouais. je vous dis ciao oui. like et commentez, partagez abonnez-vous, je vous dis ciao et je vous laisse la vidéo avec alors, un alors j'espère euh, un... que vous savez plus n'hésitez pas à liker commenter et ensuite euh... hop là.